Impliqué, pardon. Donc, euh, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque site. Bonjour chers poissons, voici vos prévisions pour le mois de février 2020. Le soleil qui est toujours dans votre douzième maison vous incite à réévaluer les aspects qui concernent votre routine et votre santé et bien-être. Vous auriez négligé dernièrement ces aspects dans votre vie, focalisant sur vos projets et votre profession. Mais le soleil dans votre douzième maison vous, vous incite à prendre un retrait, évaluer votre routine et les circonstances qui entourent votre quotidien afin de faire les rajustements ou modifications nécessaires pour vous rendre plus confortable dans votre quotidien et lors de l'exécution de vos engagements. Et cela va s'accentuer davantage quand la pleine lune aura lieu dans votre sixième maison, le lion, euh, pour vous rendre conscient de tout ce que vous devriez changer et même ajouter peut-être dans votre routine pour que votre santé et votre bien-être soient en bon état. Cela pourrait aussi s'appliquer sur les moyens dont vous exécutez vos tâches. Vous pourriez aussi ajouter des procédures ou des logiciels qui pourraient vous aider à exécuter vos tâches rapidement et d'une manière diligente. Mercure, qui sera dans votre première maison dès le 3 février, rendra vos communications à la fois empathiques et pleines de compassion et intellectuelles et bien réfléchies, surtout avant sa rétrogradation. Vous serez assez actifs, euh, au niveau social et vous serez capable d'exprimer vos idées et vos pensées brillamment avec beaucoup de confiance Vénus entrera dans votre deuxième maison le 7 février la deuxième maison c'est le bélier pour vous au fur et à mesure qu'elle avancera dans le mois elle fera des carrés avec les planètes dans votre onzième maison ces deux maisons, la deuxième et la onzième, étant des maisons relatives aux revenus et aux gains euh, et les aspects délicats impliqués, il faudrait être très prudent de ne pas entrer dans des aventures financières dont certaines pourraient être suggérées par un ou des amis, surtout quand Mars entrera dans votre onzième maison aussi le 16 février et durant euh, la rétrogradation de Mercure, euh, surtout dans votre signe. Ces aventures financières pourraient être aussi des jeux impliquant la mise d'argent. Donc le « gambling » en anglais. Le 19 février, le soleil entre dans votre signe et Mercure aura commencé sa rétrogradation. Le soleil dans votre signe vous aidera à voir les choses plus claires et vous donne la vitalité et l'énergie pour avancer dans vos projets et commencer à prendre l'action, surtout avec l'entrée de Mars dans votre onzième maison. Mars sera conjoint au nœud sud dès son entrée dans le Capricorne. Donc vous auriez euh, un fort désir de réaliser des gains ou revenus qui pourraient être en provenance d'une ancienne source de revenus qui aurait été interrompue mais qui refait surface maintenant. Mars conjoint au Neu Sud et Mercure en rétrogradation pourraient aussi vous inciter à modifier vos objectifs, vos ambitions ou vos priorités, les changer ou à tout le moins les rajuster. Donc il y aura des transformations dans certains aspects ayant une valeur dans votre vie. Cette réévaluation continuera jusqu'à la production de la nouvelle lune dans votre signe, dans votre première maison. Bien que Mercure est rétrograde, mais cette nouvelle lune est une très bonne nouvelle pour vous, chers poissons. Étant dans votre première mmh. maison, cette nouvelle lune dans votre signe signifie pour vous un vrai nouveau début, dans n'importe quel aspect dans votre vie, il pourrait s'agir d'une nouvelle personnalité, un nouveau look, des nouveaux principes ou croyances, des nouveaux objectifs ou ambitions, vu que vous les auriez réévalués dernièrement. Donc, profitez-en autant que possible.